Madame, Monsieur, bonsoir. Au programme de ce JT de 507 Heures, un été chargé, très chargé, avec tout d'abord ce concert à Abilly, une petite commune de l'Indre-et-Loire où le jeune Franck Dunas a pu présenter tous les contours de son fameux choix de Hobson, le titre de son dernier album. Un reportage de Robert Duchemin pour 507 Heures TV. Abilly, Indre-et-Loire, 1200 habitants. Dans quelques heures, la commune recevra Franck Dunas, auteur compositeur de son état, qui présentera ce soir son deuxième album, Le choix de Hobson, dans ce magnifique théâtre. Quelques heures avant le coup d'envoi, l'installation bat son plein et l'accordage est de mise. Tout semble sous contrôle et pourtant, lorsque nous entrons dans la loge, 5 minutes avant l'entrée en scène, le track est bel et bien là. Les 5 minutes avant de monter sur scène, j'ai soif, mais est-ce que c'est une bonne chose de boire j'ai faim, mais est-ce que c'est une bonne chose de manger J'ai envie de bouger, mais est-ce que c'est une bonne chose de partir Je viens d'avoir une idée de vidéo, en fait. 5 trucs à pas faire avant de monter sur scène. Ce que j'ai fait mes lacets en, en me courbant. Je me suis dit, il faut pas que je fasse ça, parce que tu peux te, te casser le dos. Te, te... Tu sais, c'est des moments où, juste avant de monter sur scène, tu es faible. Enfin, tu en t'es en stress, donc t'es tout tendu donc faire ses lacets comme ça en tirant sur le dos c'est le meilleur moyen de... Bon, de se faire mal juste avant de monter sur scène tu vois. donc je vais peut-être faire une vidéo sur ça, des petits conseils, des petits tips ça veut pas dire que moi je sais faire et que je stresse pas on est tous logés à la même enseigne là-dessus Merci Robert Duchemin pour ces belles images de préparation de concert. Mais l'intermittence, c'est aussi du travail personnel. C'est ce qu'on va voir maintenant avec le toujours très jeune Franck Dunas, qui est actuellement en plein montage audiovisuel d'une captation de concert. Un travail tout terrain, que le public ne voit pas forcément, mais que nous mettons aujourd'hui en lumière dans ce reportage d'Isidore Duchemin. Vous ne les connaissez pas, et pourtant ils sont là, derrière des écrans et des claviers d'ordinateur. Eux, ce sont les intermittents du spectacle de l'audiovisuel. Tout au long de la journée, ils préparent, façonnent et construisent une à une les images des concerts que vous aimez regarder en vidéo. Parmi eux, voici Franck qui travaille actuellement sur le montage du concert Live au Tram 28. Alors, de l'intérêt de jouer au clic quand on s'enregistre. Je suis actuellement sur le montage pour ce ont suivi du Live au Tram 28. Et on a fait l'erreur de pas jouer au clic. Et le boulot que ça me procure, c'est titanesque. Je vous montre. Voilà, donc là, on est sur l'écran où je fais le montage. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a en vert l'audio final. L'audio que j'ai choisi, qui est celui-là. Donc, ça, c'est l'audio qu'on a choisi parmi trois prises. Autrement dit, on a joué trois fois chaque morceau. Mais comme on n'a pas joué au métronome, il n'y a aucune raison que la deuxième et la troisième prise, on ait joué exactement la même vitesse que la première. Donc, dans mon cas où moi, j'ai sélectionné l'audio numéro 2 parce que c'est le meilleur, toutes les prises numéro 1 et les prises numéro 3 de toutes les caméras, il faut les recaler. Là, vous avez l'audio définitif en vert et en bleu, ici, vous avez la caméra que je suis en train de caler. Donc là, les deux audios sont ensemble. Et vous voyez, ça se décale. Vous entendez Donc comment je dois faire bah, À partir du moment par là où je sens que ça se décale, bah, je vais me mettre ici. Et comme j'ai remarqué que c'était un petit peu plus lent parce qu'on a joué plus lentement cette fois-là, bah, je vais tout simplement décaler mon rush pour qu'il tombe ensemble. Et là, ça va être ensemble. Voilà, ça, il y en a entre 20 et 30, des coupes comme ça, pour recaler euh, l'audio de chacune des prises. Et des prises, il y en a là, là, là, là, là, là, et il y a tout ça. Quand je vous dis que c'est titanesque, donc quand tous ces montages-là, ils vont sortir, le live au tram 28, je vous prépare un truc aux petits oignons, hein, c'est pas le problème, mais s'il vous plaît, regardez-les, parce que je me casse le cul, là, vraiment. Un live que nous ne manquerons pas de vous partager donc dès la rentrée 2022. Mais l'été, pour les travailleurs du spectacle, ce sont d'abord et avant tout des concerts et de l'animation en tout genre. C'est pourquoi nous vous emmenons maintenant avec le groupe Scarabay Road, un duo d'un jeune guitariste et d'une jeune chanteuse qui reprennent en acoustique les tubes éternels des chansons des Beatles. Scarabé Road, entre pluie battante et soleil écrasant, un reportage de Baptiste Duchemin. Bonjour vous êtes bien sur le répondeur vidéo de 507 heures. Nous ne sommes pas là pour le moment car nous allons jouer avec Scarabe avec Aurélie que voici. Des chansons des Beatles, à Pont-de-Rouen, et il pleut. Allez-y, Tous ceux qui rentrent là doivent nous aider le... à mettre les Qui a dit que les femmes déchargeaient pas On a fini les balances. C'est bien passé les balances. Oui. C'est important les balances. Oh ok. Aujourd'hui, on est avec Aurélie. On va jouer à, à... à la balade gourmande de l'Imray. Voilà. Donc, il y a des randonneurs. Voilà, Ils arrivent. Ils arrivent là. Là, il y aura à boire. Là. Là. nous on va jouer sur voilà. la scène ici ouais, ouais, ouais, avec Carabérod. On passe par là et après on repart par là. Patrick, Patrick, Patrick. Ça va être une <rire> ça va être génial. Bon, faut que je vous montre un truc. Aurélie ouais. Il fait combien de degrés dehors 70, ouais. Mais pourquoi t'as une veste comme ça Raconte-nous. J'ai pété ma clé de J'ai cassé, j'ai tiré vers mon Et là, faut qu'on aille jouer Maintenant. non. non. J'ai mis une veste pour pas qu'on voit mes culottes. On est mal. C'est moche, on est mal. Une situation délicate, en effet, en tout cas, on espère que le concert s'est bien passé. L'Affaire Capucine, pour terminer ce journal. L'Affaire Capucine, vous le savez, c'est ce groupe de chansons françaises mené par la jeune Aurélie Laurence et accompagné de quatre musiciens. Un groupe qui en est déjà à son troisième album et qu'on retrouve pendant sa tournée d'été au Festival de la Bamboche à Olivet. Un reportage de Gontran Duchemin. Rencontrer l'Affaire Capucine pendant la tournée d'été, c'est d'abord et avant tout rencontrer la bonne humeur. La bonne humeur et quelques farces parfois. Je vais tellement mettre des images du LFS derrière. Alors, euh, être musicien euh, l'été, euh, pendant les festivals et les moments où c'est un peu le coup de bourre tout le temps, c'est aussi savoir gérer les moments de stress. Là, euh, on a démarré la balance à 40 minutes de retard, il y a plein de merde, et on joue dans 20 minutes, normalement. Et on sent que sur le plateau, c'est pas serein, quoi et du coup de la qualité du concert dépend aussi de la façon dont on gère ce petit moment de tension alors tous les musiciens qui ont déjà fait des, des, des festivals connaissent ça par cœur. Hein, c'est notre quotidien mais ça fait aussi partie du professionnalisme, de savoir rester zen parce que si on est stressé, on transmet ça aux autres et ça fait jamais rien de bon c'est pour le... C'est pour la chaîne YouTube. C'est pour la chaîne. Pour les abonnés Ouais. Tu veux leur dire bonjour Avec grand plaisir. Bonjour les tous. Vous êtes vraiment des gamins, regardez ce qu'ils ont fait. Notre remorque dans laquelle on... Voilà. Excellent. Quelle bande de déconneurs. Une très bonne blague, en effet, qui fera s'amuser toute la famille pendant tout l'été. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie pour votre fidélité, pour vos abonnements et pour vos dons sur Tipeee, quant à moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 507 heures. Passez un bon été, prenez soin de vous et à bientôt.